L'alcool vous brûle, le gosier, les murs se mettent à tourner Pendant que continue la fête La taverne de l'amour et des rendez-vous La taverne des parfums qui vous rend le fou La taverne des escales avant les départs la taverne, l'amour, de l'habitat Quand le jour va se dessiner, le réveil, Lentement, on voit se lever Des corps abrutis de sommeil. Les marins vont vers d'autres cieux, On n'entend plus qu'un chant d'adieu, la taverne sauve la nuit. venga venga venga allez Salut euh, messieurs oh personne oh oh oh pour vous parler d'un sujet, mais alors vraiment méga important, que dis-je central dans le jeu de rôle La taverne, puisque c'est l'endroit où on y passe le plus de temps, donc c'est vraiment important qu'on en parle tout de suite. Alors, un petit instant, je vais couper la musique avant qu'on ait une pub qui vienne. Ok Ouais, je disais donc, la taverne, c'est vraiment un méga poncif euh, du jeu de rôle, quoi. Hein. Clairement, euh, euh, c'est euh, voilà, un peu... C'est là euh, où, où les les aventuriers euh, bah, commencent l'aventure, euh, généralement. Ils mettent beaucoup de temps à sortir de la quête taverne avant de partir à l'aventure, voire ils en sortent jamais. Et puis, de toute façon, il n'y a pas un moment pour y retourner pendant les aventures pour boire un coup, euh, pour comploter... Euh, pour, entre guillemets, euh, trouver l'amour facile et tarifé également. Euh, bien, eh ben voilà, euh, il faut qu'on en parle. En fait, la question, c'est comment on va faire pour euh, éviter, si tu veux, la énième taverne random euh, euh, qui ressemble à mille autres tavernes et qui montre vraiment qu'on n'a pas l'inspiration du tout eh bien, euh, j'ai essayé de cogiter, tu vois, au début, ça n'avais pas trop d'idées. Et puis bon, bah, comme toujours, des fois, quand tu réfléchis à un sujet, les idées te viennent. Et donc, euh, voilà ce que j'ai à te dire, en fait, que tu aies à gérer un bar PMU, euh, un estaminé Medfan ou encore un cyberbistro. La première, euh, si tu veux, la première idée, c'est qu'il faut que tu trouves un concept et qu'il le déploie. Par exemple, euh, à Milvaux, j'avais fait... Euh, euh, une auberge euh, où on vole des souvenirs. Donc, du coup, je l'avais appelée l'auberge du temps qui passe. Et puis, euh, donc, du coup, j'ai essayé d'imaginer un petit peu comment ça se passe dans hein, cette auberge, en fait, qui était, euh, qui était construite uniquement pour pouvoir voler les souvenirs euh, des clients. Quoi. Donc, tout était basé sur la mémoire, tout ça, et puis euh, ainsi de suite. Et sur le côté un peu, un peu mafia, en fait, si tu veux, des, des gens qui l'a géré, quoi. Euh, ensuite si tu veux une fois que tu as, as ton concept de taverne il faut bien te dire que c'est pas un endroit isolé du monde, au contraire c'est plutôt un endroit central euh, vu les poivrots que nous sommes tous et toutes et donc il faut que tu l'inscrives dans l'écosystème local quoi. alors euh, qu'est-ce que ça signifie je vais reprendre mon exemple hein, de, de l'auberge qui t'en qui passe en fait euh, l'écosystème local en cas de cette partie en fait, c'était euh, une ville fluviale où il euh, y avait la moitié de la ville qui était euh, détenue par une mafia, l'autre moitié par une autre, pas, par la milice. Et en fait, ils avaient établi une zone franche qui était à peu près le port, quoi, où euh, ni la milice ni la mafia n'avaient le droit, en fait, de faire valoir leurs prérogatives. Et du coup, euh, ce que j'ai euh, ce décidé, c'est que, euh, en fait, les, les tenancières de le berge qui, qui passent arrivent une bonne, en pleine nuit, au milieu, euh, euh, à bord d'une péniche. Elles construisent, en fait, de, de broc, et de bois, elles construisent... Euh, l'auberge en une nuit, quoi, dans cette zone franche, justement, pour euh, que euh, la milice et puis euh, la mafia ne viennent pas leur casser les pieds. Bon, évidemment, ça va quand même intéresser la milice et la mafia qui vont aller voir euh, ce qui se passe. Et donc, du coup, paf, aventure. Euh, ce qui peut être pas mal aussi, c'est de trouver euh, une tonalité émotionnelle, en fait, à ta, à ta taverne. Euh, ce qui peut être bien, c'est de faire une petite table des émotions. Bon, tu veux trouver des tables des émotions aussi sur le net. Et euh, grosso modo, euh, je donnais un exemple. Euh, une fois comme ça, je tire une émotion. Les PJ arrivent dans une taverne au milieu de la forêt. Je tire une, euh, comment je tire une émotion et là, je tombe sur euh, l'émotion de, de, de, de tristesse. Quoi. Et donc, du coup, j'ai improvisé. En fait, quand ils arrivent dans la taverne, eh bien, en fait, tout le monde est en train de veiller euh, parce qu'il y a... Euh, désolé, c'est un peu trigger. Il y a un enfant qui est mort. Quoi. Donc, en fait, il veille le corps de l'enfant. Du coup, on a vraiment une ambiance très, très inhabituelle. Quoi. Ça, c'est intéressant. Ça a vraiment créé du jeu, quoi. une atmosphère. Alors, j'en ai un petit peu parlé. Euh, euh, franchement, pense à, à utiliser des tables aléatoires. Je pense que si tu vas sur Chartopia, tu tapes in, I2N, ce qui veut dire auberge en anglais, ou tu tapes taverne sans E, hein, donc euh, toujours pour l'anglais, tu vas trouver euh, des tables aléatoires euh, Bon, ça se porte totalement en couille ce, ce, ce foulard là. Euh, voilà, et euh, donc les tables aléatoires, vraiment, je pense que ça peut te, ça peut te sauver ta taverne. Hein. Alors, voilà, en un clic, tu auras une taverne peut-être qui sort un petit peu de l'ordinaire. Euh, ce qui est important, tu vois, j'ai fait exprès si tu veux, j'ai mis un tablier, euh, j'arrête pas d'essuyer un verre, euh, donc je suis pas chauve, mais presque. Euh, je suis en surpoids enfin grosso modo là si tu veux c'est vraiment le cliché du tavernier je sais pas si tu connais le, jeu le vieux jeu vidéo euh, Gate. en fait tous les taverniers c'était euh, des de gars de bedonnants euh, chauves et qui passaient grosso modo leur temps tu vois à essuyer un verre quoi euh, donc nous ce qu'on veut c'est éviter ça c'est à dire que euh, essaye de trouver euh, si tu veux un... ben voilà un... Un tenancier ou une tenancière qui soit, euh, qui soit original, qui ait une personnalité. Par exemple, j'avais fait, euh, fait, euh, fait une auberge, toujours à Millevaux, où en fait les, les patrons c'était un couple. Alors ils étaient certes amoureux l'un de l'autre, mais ils étaient aussi euh, très attirés sexuellement par euh, des, les personnes qui passaient. Quoi. Donc euh, ils cherchaient vraiment un pécho. Euh, et, euh, et en plus, c'était des, euh, des gastromanciens, c'est-à-dire qui pratiquaient la, la magie de la cuisine. Donc, euh, ça faisait quand même pas mal de choc à pic. Et voilà, on avait, on avait de, un couple de taverniers qui avaient, euh, qui avaient de l'allure et qui, en fait, on a joué un scénar quasiment entier dans cette taverne. Quoi. Grâce notamment à ces deux tenanciers. Et en fait, une taverne ou une auberge, hein, bon, je, je dis taverne tout le temps, mais tu verras qu'on va en parler tout à l'heure, mais euh, ça va aussi pour les auberges. Euh, essaye de faire un plan un petit peu de ta, un petit peu de ta taverne et construit là comme un donjon en 5 pièces moi je te renvoie la vidéo la vidéo comment créer un donjon là c'est pareil ça va lui donner un petit peu tu vas mettre des enjeux dessus et là il est euh, déjà une minute il est vraiment largement temps que je te parle euh, du sponsor de cette vidéo le sponsor de ces vidéos c'est les NFT de ville de jeux de rôle parce qu'en fait si tu veux le marché des NFT euh, c'est un marché qui a longtemps explosé avant de, avant de stagner aujourd'hui peut-être même d'être en crise et pourquoi Parce que les gens, en boulant, ils ont compris que si tu veux juste posséder des pixels, euh, bah, ce n'était pas euh, une valeur sûre, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce nouveau marché qui émerge, le marché des villes de jeux de rôle, où, en fait, tu peux carrément acheter euh, une ville de jeux de rôle. Donc, tu peux être propriétaire de la élite, euh, tu peux avoir euh, un quartier euh, dans, dans Sigil. Euh, voilà, tu peux... Euh, il n'y a pas de problème pour euh, posséder euh, la moitié euh, d'eau profonde ou de la porte de balle euh, Ça, c'est euh, euh, Voilà. Moi, personnellement, si tu veux, j'ai investi dans, dans des bureaux euh, à Night City. Euh, donc, comme ça, je peux toucher euh, des loyers vraiment juteux. Euh, voilà. Donc, les NFT de vie de jeu de rôle, euh, pour moi, c'est vraiment, vraiment le turfus. C'est là-dedans qu'il faut investir aujourd'hui. Enfin, je veux dire. Euh, si tu es un entrepreneur ou euh, une entrepreneuse euh, qui a de l'ambition et qui ne veut pas faire euh, comme les autres, voilà, les NFT de ville de jeu de rôle, comme toujours, code promo Outsider666, tu as 30% sur, euh, sur ta première ville imaginaire. Euh, Dépêche-toi parce que là, euh, y a, alors, par exemple, là, il y a The qui est bradé à 50%. Euh, donc voilà, il faut, faut que tu te dépêches voilà, c'est des offres qui vont très, très vite euh, être saturées. Et bon, là-dessus, je reparle je repasse dans notre taverne puisque je suis loin d'avoir fini euh, mon petit inventaire. Il faut que tu, euh, bon, on parle ici de taverne, auberge. L'idée c'est que tu réfléchisses aux services qui sont proposés dans la taverne. C'est-à-dire, est-ce qu'ils font que euh, servir de la picole ou euh, est-ce qu'ils proposent aussi de la bouffe euh, Est-ce qu'ils proposent à des couchages, donc ils font auberge Est-ce qu'il euh, y a du jeu Est-ce qu'il y a de la prostitution euh, et voilà, est-ce qu'il y a des euh, est-ce qu'ils font de la divination est-ce qu'il y a des combats est-ce qu'il y a des paris, etc voilà. quels sont les, les, les services euh... ensuite euh, moi je te propose de détailler quelques PNJ alors généralement quand je fais une cohorte de PNJ je pense qu'il y aura une il y aura une, une, une, une, une vidéo là-dessus mais euh, pour moi le bon chiffre c'est 6 tu prépares 6 PNJ euh, c'est vraiment le, le, beau, le bon nombre euh, tu lui fais en une ligne, ça peut suffire. Essaye de demander en quoi ils sont en contre courant, quoi. Essaye de proposer six PNJ qui sont un petit peu euh, euh, des anti clichés, quoi. Euh, voilà, histoire de rafraîchir un petit peu la formule et de créer comme ça ton écosystème à l'intérieur de la taverne. Euh... Ce qui peut être pas mal aussi. Euh, si t'as si l'ambition d'y passer quelque temps dans cette taverne, hein. en fait tous mes conseils ils valent vraiment. Si tu veux, on va dire passer du temps à la taverne, il est clair que si euh, tu n'as vraiment euh, pas envie que les PJ traînent, il vaut mieux que ta taverne elle soit random parce que voilà dès que tu mets un peu de personnalité à la taverne, les gens vont se dire oh ouais il y a du scénario à faire et des choses à y faire, on va rester quoi. Donc euh, là tout, la plupart de mes conseils ils valent quand même pas mal sur des, des tavernes où tu as envie de passer du temps, même si certains conseils sont si valables juste pour aller te donner une ambiance et puis on passe à autre chose, mais que voilà. Euh, tu peux faire une liste chronologique des événements qui se passent à la taverne, un petit peu, euh, ben, peu l'agenda des, des PNJ, les, les, les trucs qui peuvent arriver, genre il y a un moment, euh, il y a un plancher qui va s'effondrer, euh, ou euh, il y a des rats qui vont percer un tonneau, un tonneau de vin, ainsi de suite, euh, un voleur. Euh, et voilà, moi je te conseille le scénario, pouvoir amener une nuit agitée à l'auberge des trois plumes, il est trouvable. Euh, gratos sur internet, c'est vraiment la référence du coup d'une auberge où il se passe vraiment plein de trucs. Euh, réfléchis évidemment aux boissons, c'est-à-dire euh, voilà, on a changé un peu de la bière et de l'hypocrasse, qu qu'est-ce euh, qu que propose cette taverne au niveau des boissons, quel type de boisson, euh, quelle est leur qualité, quel est leur goût, quelle est leur fraîcheur. Euh, Est-ce que ces boissons sont originales Est-ce qu'il y a un petit peu de personnalisation C'est-à-dire que les, les tenanciers voient bien, en fonction de la personnalité des PJ, ils ne vont pas leur offrir la, la même chose. Quoi. Euh, voilà, tu, mettons, dans, par exemple, dans Elestria, on jouait et la MJ, si tu veux, elle n'a pas servi la, la, la, la même nourriture, la même boisson à l'élémentaire de feu et à l'élémentaire d'eau. Clairement, elle a personnalisé, et ça, c'était intéressant. Euh, il faut que tu trouves un nom d'auberge euh, qui soit rattaché à ton concept de départ. Moi, tu vois, j'avais fait l'auberge où, où on vole les, les souvenirs, donc je l'avais appelé l'auberge du temps qui passe. Mais voilà, il ne faut pas que ce soit trop flagrant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ton nom d'auberge dénonce totalement le concept. Il va falloir que les PSG posent quelques petites questions, et puis on va leur dire les légendes en fait qui sont à, à l'origine du nom de, de cette auberge. Et en creusant, ils vont comprendre c'est quoi le concept de l'auberge. Alors, tu peux te faire un mini questionnaire euh, s'il y a une question qui est importante, c'est euh, quel est le secret de cette taverne Chaque taverne a un petit secret et euh, rien que ça, ça peut déjà bien, bien alimenter. Là. Ça se trouve, les PG ne vont jamais le découvrir, mais tu sens qu'il y, qu y a de la profondeur. Au moins, les gens ont des choses à cacher et tout. Et donc, euh, que, que les PG creusent ou pas, voilà, ça crée de l'atmosphère. Utilise euh, la narration partagée. Ça, c'est intéressant, si tu n'as pas d'idée, mais je voilà. là. Je peux demander au PJ euh, comment ils sentent l'atmosphère de la taverne, euh, quelle euh, figure euh, attire leur attention et tout, euh, quel euh, quel plat ils commandent euh, typiquement. Ça, ça peut beaucoup de Quelles rumeurs ils ont entendues au sujet de la taverne. Voilà, ça, ça peut te, te dépanner. Euh, tu peux aussi penser à quels sont les privés de des habitués. Ah, tu te rappelles le coup de la chèvre Ah <rire> ah ouais, oh, c'était trop drôle. Et, euh, et voilà, et là, les PJ, peut-être qu'ils vont creuser pour en savoir plus, nous avons hein, cette private joke, peut-être juste, voilà, c'est l'ambiance. Voilà, tu sens que la taverne, a sa micro-culture, euh... Et puis, les gens, ils ont des surnoms, oh, le globe et tout. Comment ça va euh... La biscotte. Euh... Voilà, tu vois, des trucs comme ça. Euh... Et puis aussi, euh, bah, les, voilà, les, les, les, les, bah, les habitudes, ils ont des private jokes. J'en ai un petit, peu, un petit peu parlé, quoi. Euh... Aussi, il faut que tu demandes, c'est un, un peu relié au standing de la taverne, mais pas forcément, c'est quelle, quelle clientèle est bienvenue et, et laquelle, laquelle est refoulée. Quoi. Par exemple, la COPS, on, avait, on allait dans un bar d'anciens combattants et bon, bah, on savait que c'était un peu ambiance bah, voilà, militaire, que si on était sur des sujets militaires, paramilitaires, on, on était un peu en confiance mais que voilà, si on venait en costume euh, trois pièces, euh, on allait se faire refouler. Euh... Et alors justement, ça, c'est un truc important. Euh, moi, j'ai souvent des PJ si tu ne sais pas toi, mais ils, ils vont être dans la taverne et ils vont discuter euh, genre de, de plans ultra secrets euh, alors qu'ils sont à, à, à 50 cm euh, de autres clients. Euh, bon, ça peut être intéressant de se poser la question est-ce qu'on peut discuter de cette taverne en toute discrétion est-ce que, genre, il y a un code d'honneur qui fait qu'on euh, n'a pas le droit de répéter ce qui se passe en l'interne Est-ce qu'il y a des alcoves plus ou moins sécurisées euh, où, moyennant finance, on peut, euh, on peut se réfugier Enfin, voilà quoi. Euh, de quel sujet on peut parler en toute discrétion Et justement, euh, si les PJ ne prennent pas des précautions, euh, de, comment ça, qui va à qui a tendance à aller ré, répéter les la, informations la À qui euh, Quelles conséquences Alors, Ça, c'est intéressant. Et pour finir, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais bon, tu le connais, c'est un peu, voilà, maintenant, c'est les vidéos du chaos, hein, t'as compris, tu vois, déjà, on est à 16 minutes, c'est n'importe quoi. Euh, bah, grosso modo, ta taverne, il faut vraiment que tu la relies à l'univers de jeu. Donc, bah, si je prends l'exemple, à nouveau, d'une taverne dans mille bah, peut-être qu'elle va être envahie par la végétation, peut-être qu'elle est tenue par des hommes renards, euh, peut-être qu'on t'y sert de la bière de lichen, euh, et euh, de la liqueur de sève, euh, je n'ai pas dit la liqueur de chêne, hein. tu noteras que je ne l'ai pas dit, hein. Hein non, petit, euh... petit petite euh, polisson, polisson. polissonne, bon, ben bah voilà, écoute, euh... bah, on, se on se revoit, euh... on, se fait, comment on se fait un godet, je bois à ta santé, salut, à plus, personne non binaire, N'oublie pas de faire vivre la chaîne, donc s'il te plaît, tu mets des commentaires, même si juste un bisou ou une insulte, mets des commentaires, abonne-toi, euh, mets la cloche, envoie-nous des bonnes vibrations, euh, et à nouveau, santé